Il y a une chose qui me semble primordiale, en fait, avant de commencer à faire l'aventure des revenus passifs et d'être indépendant financièrement. Il faut d'abord changer la vision que l'on a vis-à-vis -vis de l'argent, le rapport que l'on peut avoir. Et c'est pour ça que la première étape qui me semble primordiale est l'étape du détachement le détachement complet, émotionnel, avec l'argent. Sans ça, on ne voit pas comment on peut consciemment réussir à travailler avec l'argent, à en gagner, ou à en perdre. Parce qu'à partir du moment où on est attaché à notre argent, on l'aime, on le pleure, il nous fait souffrir, on ne peut pas consciemment, dans tout état de conscience, réussir à le contrôler. Parce que dans ces cas-là, c'est lui qui nous contrôle via nos émotions. Donc ça me semble logique de commencer par cette étape de détachement, qui est une étape psychologique, qui va demander des efforts personnels de réflexion et d'introspection pour obtenir le véritable détachement. C'est paradoxal. Mais c'est comme ça.